T'as vu y a un mec qui a dit dans les commentaires euh, en t-shirt vous loquez random Allez qui te doute un petit peu quand même. Moi il veut pas. Faut que doute de moi. Mets-toi comme, comme ça. Tout est. Reste comme ça. Bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo dopé ou nachi ouais. sur tous vos influenceurs préférés. On devait pas la faire normalement, mais on a lu les commentaires et il y a eu énormément de ouais, tu te rends compte. Il dit lui est nati, lui ah, est alors qui est dedans. Les gars, on vous avait prévenu sur la première vidéo que c'était notre avis. C'est ça. Et en plus, on vous avait dit qu'il nous fallait un avis tranché. Donc, ouais, on n'avait pas le choix, on pouvait pas viser entre les deux. C'était soit dopé, soit, soit pas dopé. Mais on va quand même faire cette vidéo parce qu'on répond à la communauté, même si vous n'êtes pas d'accord, on l'accepte. Faites-en autant, les gars. Vous avez le droit de commenter, mais ne manquez pas de respect. Chacun a le droit d'avoir son opinion, mais faut respecter l'opinion des autres, voilà. même s'il est différent. Bien, Bien sûr. C'est comme si tu faisais un débat avec quelqu'un et tu l'insultais parce que tu étais pas d'accord avec ses voilà. idées. C'est pas comme ça. Chacun ces Donc, idées, on respecte les idées... Des... Imagine dans la politique Ah oh, ouais, nique ta mère, quoi oh, Wesh, non. non Non, Mélenchon, il fait... <rire> oh, c'est vrai Moi Parce que... Mais oui, bien sûr, votre parti Mais qui allait est, celle-là Qu'est-ce que j'ai fait Nous, on vous incite aux commentaires, les gars. Vous bien sûr. Vous êtes le droit de ne pas être d'accord avec, avec nous. allez-y. Ouais, déjà, parce, ah, parce que ça nous aide. Donc nous, qu on est des haters, on s'en fout, on aime ça, les gars. On ça nous vous aide. On essaie même de vous répondre, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous et que vous nous critiquez. Mais à un moment donné, on arrête de répondre parce que vous ouais. manquez trop de respect. Des le gars. respect, Je suis d'accord. Du coup, on va clarifier un peu les choses ouais. sur la première vidéo. On ne dira pas Nati ou Dopé. On va donner un pourcentage sur le fait qu'il soit Nati ou pas. C'est ça. Parce que dans la première vidéo, on a mis des mecs en Nati. Mais on a eu des doutes sur ces mecs là les bien gars. Sûr, on n'est pas, pas naïfs et on n'est pas non plus des suceurs, ça aussi on va en parler. Il y a des mecs qui me disent on les a mis en lati parce qu'on les suce, on veut notre fit. On a rien à foutre. Déjà est-ce que ces youtubeurs là vont regarder cette vidéo Je crois pas les gars ils Bah bien hein. sûr, on a 20 000 abonnés, on n'est pas des gros du fit hein. Et en plus si on a envie de faire un fit, c'est pas parce que j'ai dit que lui qu'il est dopé que je vais pas lui envoyer un message, est-ce qu'on peut faire une vidéo ensemble et qu'il va me dire non parce que, que j'ai dit qu'il était dopé. Euh, euh, même euh, moi voilà. si demain par exemple, il y a Body Time, allez par exemple, il ah. fait dopé pas dopé dit qu'on est dedans. Il nous invite à aller le voir. Je viens Je, viens. Je, viens. Je... Je m'en fous Arrêtez toutes vos bêtises là. On est là pour essayer de trouver la vérité ensemble. Nous, on ne l'a pas. On Bien donne sûr. notre avis. Euh, Éclairez-nous si on se trompe. Et puis ensemble, on va essayer de trouver la vérité. La vérité, seule ceux concernés la connaissent. Naturel Naturel Naturel Naturel Naturel Naturel Naturel Naturel, Naturel. Naturel, naturel. On commence par ceux sur lesquels on a un petit doute Tous les dopés de toute façon vous les avez retrouvés dans la première vidéo Donc on va ça. Pas en parler vous les retrouvez en fin de vidéo On est sûr qu'ils sont dedans Là on va piocher dans, les, dans ceux qu'on a mis en natchi Pour les mettre dans j'ai un doute Donc la première personne sur laquelle on a eu un doute C'est Efkan Kurnas du moins Toi moi mon avis est différent va dire A déjà douté de Efkan par rapport au pansement qu'il y a eu un, un, un, un... Pas forcément Non. Je l'ai toujours trouvé un peu fat ouais. Avec des perfs raisonnables Oui sur NC Live Twitch il y a un moment il y a eu un site de stéro qui a flûté Mais je vous rappelle qu'il a fait des vidéos sur la sur les stéroïdes et il faut bien se renseigner pour faire des vidéos comme ça. Ah, pour se renseigner, il faut aller sur les sites en question, il n'y a pas photo. Et par rapport au pansement euh, gros, j'ai déjà eu des boutons dans le dos. Les déjà eu aussi. Hein. C'est pas parce que j'ai des boutons que je suis dopé. Fais un cheat, c'est très gras, tu digères mal, tu peux faire des boutons, il y a plein de trucs voilà. comme ça. Donc maintenant qu'on le met dans la case, j'ai un doute. Donc pour nous, il n'est pas natif et il n'est pas dopé, mais on a un doute. On va donner un pourcentage de sa naturalité. Naturalité, lourd. Ouais, <rire> il, il est français, il, il, il est est franco-turc. <rire> et on va prendre la moyenne de nos deux pourcentages. Moi, je l'estime à 30%. Bon, à 5. On se met au clair, ça veut dire qu'il y a 70% de chances qu'il soit natif. 30% ouais. de chances qu'il soit dopé. Pour moi, 30%. Et toi au moins, il y a 95% de chance qu'il soit natif, donc 5% seulement qu'il soit dopé. Ok, ça m'embête pour les calculs. 17-5. FK Kurnaz 17%, F 17 de chance ouais, d'être dopé. 17% de chance d'être dopé. On passe au suivant. Kylian Hagen. Donc, je lui ai donné un score de 35%. 35% de chance d'être dopé. Moi, je mettrais un 50, 55% de chance d'être dopé. Parce qu'il part d'une base très maigre et c'est ce qui me fait le plus douter. Il était vraiment squelettique. Bah Moi, c'est pour ça que je lui ai mis 35. Hein. J'aurais pu ne pas le mettre dans la cage, j'ai un doute. Je ah, l'ai quand même perfect. mis. Il a, c'est un titan gros C'est normal de douter, c'est normal Mais euh, c'est pas normal de dire Je suis sûr qu'il est dopé, je suis sûr qu'il est, qu est natchi. Bénéfice du doute, ça fait 45% Ça fait 45% ouais. pour qu'il y ait la gueule. Cas suivant, monsieur Lucas euh, Gouy Vu ça, ça. jaser les gars dans les commentaires C'est impossible, Pousse. il est trop sec et tout Moi je lui donne un score de 15% Juste parce qu'il a fait des compètes Mais en fait, vous vous rendez pas compte parce que vous étiez pas avec lui ouais. Mais tu le mets à côté d'un mec qui pratique depuis deux ans Quand lui est en sèche, il était maigre Le mec qui il, il fait de même depuis 2 ans, il met misé vous vous rendez pas compte il sait 74 kg même pas non, en, cas, a, en vrai tu le vois t'en c'est moi te si mais ça il y a des gens qui vont pas le comprendre euh, moi je lui ai donné 30% douter un peu de lui parce qu'il il est vraiment attiré par le monde du body ouais ses vidéos tournent autour de ça donc euh, il aime les corps euh, vraiment monstrueux tu vois qu'on voit euh, en classique il est peut-être susceptible de craquer par rapport à ça ouais. mais je me dis s'il aime les corps monstrueux il aurait craqué il aurait pas fait les choses à moitié ouais, c'est possible mais en tout cas je le pense pas euh, voilà. dopé mais euh, s'il était dopé il pour moi il a que 30% de chance qu'il le soit donc ça fait une baie. 22%. On passe à Nassim Saïli, le fameux pour contraction volontaire, ah, et lui c'est compliqué, la fameuse, là on a on a tous eu une période où on s'est dit, Nassim c'est sur dedans. est dedans, ouais. parce qu'il a montré des chefs, c'était incroyable alors, mais moi je pense vraiment que c'est une génétique golden et qu'il a jamais craqué, mais on a quand même eu un doute, et j'ai eu un doute, donc je le pense, à 25% dopé, moi je dirais à 30%, il y a 30% de chance qu'il soit dopé, Ouais. voilà, moi il y a 25% je vous laisse quand même, qu même à, une bonne marge, parce que euh, il fait pas si impressionnant que ça à côté de certaines personnes qui eux le sont, on va donner des noms tout de suite, on va attendre, ça ça va on va attendre, ça va arriver là. On aurait peut-être dû commencer par lui Ça va venir, ça va venir Ensuite ça va être le chouchou de Didio. Le chouchou de Pimot Le chouchou <rire> Alex de Body Time La masse du feed game Alex de Body Time Donc j'ai failli le mettre en attissure parce que pour moi il est nati sûr. Mais si vraiment on veut être honnête, ouais. j'ai déjà douté de lui. Donc je me suis déjà posé la question, est-ce que c'est pas possible, il est monstrueux, il y a un physique de fou. Pour moi, c'est le meilleur du, du feed hein, game, clairement. Euh, donc je, je, lui quand, je lui ai quand même mis 10% de chance d'être dopé par rapport à son physique. Je Parce que par rapport à la, la... 10%, 10 aussi ouais, bon bah là c'est bien on est, on est au clair là-dessus. Parce que par rapport à la personne, tu vois, je sais que le monde ouais. du body, il s'en du les En fait, je vais te dire moi ce qui me fait dire ça, c'est que le mec, il a toujours dit que soit dans ses sons ou quoi, il préfère l'oseille à la muscu. À partir de ce moment-là, c'est que la muscu c'est bien, mais c'est pas une de ses priorités voilà. pour pas se charger. Tu te charges tu perds l'oseille en plus. Donc autant faire juste de la muscu et essayer d'en tirer de l'oseille pour lui et c'est tout, tu vois, il, il s'en fout un peu du body. Ouais, il a tout dit. Euh, là ça va faire des, des rageux, il y aura des commentaires, euh, dites-le nous ah, en commentaire, on s'en fout mais soyez respectueux le rappelle. Et moi, ce qui m'a fait moins douter, c'est quand je l'ai vu à côté de Basinga sur une photo qu'ils ont fait ensemble récemment. Il est un cran au-dessus, un petit peu, mais il n'est pas une lumière. Et il ne met pas une lumière mais et il dessus. Et sur toutes les années, toutes les vidéos qu'il a pu tourner, on n'a jamais vu de trucs bizarres, de tétons, de même shape, tapiné, euh... de poils chelou, de Pas galici. de variation de shape, pas de plus 10. Voilà. Euh, non, il n'y a pas de. C'est propre. Ouais. Rudy Koya, lui, c'est pareil. J'ai failli le mettre en natchi tout court. Ça fait plusieurs années qu'on qu le suit et tout. Et pour moi, c'est clair, il est natchi. Mais si je devais donner un pourcentage de chances d'être dopé, je lui donnerais seulement 10 les gars. Ouais 10 aussi. 10 aussi Juste parce qu'il est dans le groupe super physique et qu'il y a des chargés dedans. Voilà. mais qu'il y a... Juste physique. ça. Incroyable aussi. un bon physique. Donc il mérite euh, qu'on doute de lui. Mais n'oubliez pas qu'il a commencé à l'adolescence là où on est susceptible de faire le plus de masse. Faut pas oublier, c'est pour ça qu'il a un bon physique. Euh, ensuite on passe à Thibaut InShape. Je rejoins Gigiou, il a mis 5 je mettrai 5 aussi. Il a un physique, il est très bon son physique. Le physique, il a affiché récemment sec, mais c'est pas un physique de chargé. Franchement, si vous trouvez que son physique, c'est un physique de chargé, il faut remettre sa génétique en question. Au bout non moment. pas sa génétique, sa muscu. arrêtez ouais, la muscu. Si ah, si vous faites autre chose. Si vous pensez que vous pouvez pas atteindre ce corps-là euh, en faut arrêter travaillant, les travaillant, hein. euh, c'est pas possible. La muscu ça sert à rien les gars, n'en ne, faites pas. Et euh, 5 pourquoi ce petit doux de 5% qu'il soit chargé parce euh, que sa cure aurait fouillé. Voilà, parce que mais sa cure a peut-être fuité sur ça internet. Ça peut être des montages, ça peut être du fake. Ah non, on l'a déjà vu avec cool. Aline Marvel, les gars, les fakes, ouais. ça existe sur internet. Ah là, là, ça me plaît. Là, on va ah, parler. Là, on est en grand débat. Là, les gars, on va vous parler d'un mec. Faut pas prendre notre avis en compte parce qu'on le connaît pas assez. Ouais, donc on va bien le voir. Hier, je me suis penché sur son cas, j'ai regardé cette vidéo. C'est pas assez, les gars, mais quand même, j'ai pu le voir dans faire la vraie un avis et il me fait douter fort, fort, fort, fort. fort Donc ouais. là, on parle de Iron So Iron So, il est tout nouveau dans le film game, il a 20 000 abonnés, on ne l'avait pas mis dans la première vidéo, explosé, parce qu'on ne le connaissait pas. Maintenant, il y figure, on l'aurait peut-être mis dans dopé dans la première vidéo, mais là, on a un gros doute, et c'est pourquoi je l'ai mis à 50%. Moi, j'irais jusqu'à 75-80%. 80%. énorme. Pour moi, il y a énorme. 95% de chances qu'il soit dedans. Mais... Non, même plus, 90%. Pour moi. En fait, il a un gros physique. Ses points forts, c'est épaules, bras, trapèzes. épec Ouais, mais vraiment, c'est ce qui ressort le plus, ce qui t'impressionne, parce qu'il met tout le temps des Marcelles où on voit pas trop ses pecs. Mais, mais tu regardes sa... Ses bras. Regarde sa vidéo où il est torse il fait, y a des gros pecs. Non, mais ses épaules latérales, ça fait comme les charger, tu vois, mais c'est pas pour autant qu'il en est un. Hein. Tu vois, il y a des mecs, ils ont peut-être que son point fort, c'est ça. Parce que quand je regarde ses jambes j'ai l'impression qu'il a des jambes de Nassim. Moi, je vais te dire le problème. C'est quand j'ai vu la vidéo avec Nassim Saïli, ils sont l'un à côté de l'autre. Iron So a des bras aussi volumineux que Nassim. Sauf que Nassim est très loin d'être aussi sec que lui. Si Nassim sèche autant que lui, bah, c'est fini. Il met une lumière à Ayron So. Et il y a un problème. Et euh, bah... Alors qu'on a déjà des doutes sur Nassim, c'est qu'il y a un problème. Et on a regardé euh, aussi euh, son interview où il disait qu'il cheat tous les jours. C'est n'importe quoi. En prise de masse seulement. Mais il reste dans ses macros. Ça veut dire s'il doit manger 3000 calories, non. il va se taper. Ah, non. Il a précisé, il a précisé. Pourquoi est-ce qu'il dit à un moment, ouais, euh, des fois c'est des cheats à 5000 calories. Donc là il abuse, mais après s'il y a une jet à, à 5000 calories en prise de masse. Il a des jets à 5000 calories en prise de masse. Pour 1 m 80 frère. Il ferait 2 m 20. Non, non, non. Je fais 90 kilos. Non, non 5000, c'est trop. Il pourrait être vrai. à 4000, 4005 à la limite, mais 5000 c'est trop. Moi ouais, c'est ça qui me titille un peu parce que... Pourquoi je suis dans cette... Physiquement c'est énorme. Physiquement c'est énorme, en la vrai. Physiquement, c'est énorme et euh, son discours il est. Il, me, il, me il ressemble à ton discours. Il me convainc, ouais. Il il, prône le, il dit qu'il est naturel, il la santé il, et, il, et tout. Il dit que s'il si se chargeait, ça se verrait, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il oui, oui, sort le se même se verrait, discours oui. que moi, tu vois. Mais donc je me vrai. dis, c'est pas possible de mentir autant en caméra. Donc il m'a mis le gros doute et vu que je le connais pas assez, j'ai un très gros doute. Vais, ouais. Je vais mettre 50% et 90, puis moi Ça fait 80. 70%. Donc ça fait 70%. Mais... Donc on aimerait bien le voir en vrai. Si tu passes sur la vidéo, n'hésite pas à se capter en euh, vrai. Et puis on fera une analyse physique du physique. Vidéo et puis voilà. On va passer à Pimoussi Non, on va passer à Bah, je m'étais trompé parce que je lui, do je lui donnais 40% de chance d'être rechargé. T'as vu son physique ou pas, Torsenu ouais, ouais, Il est. C'est un gorille. Non C'est pas qu'on se trompe, c'est que lui en fait, j'ai remarqué que il pense vraiment que la limite Nati est très haute. Il surestime la limite Nati, il se rend pas compte. Bah, c'est ça. Parce qu'il a vu trop de gros physiques Non, non, même pas. Parce que je regarde pas les gros physiques. Le body ça m'intéresse pas. Pour moi, la limite Nati ce serait du Alex Villani, du Newton et Joe de Dragon. Et quand on arrive à s'approcher de ça, ça commence à me faire douter. Mais bon. Mais si c'est proche de ça, c'est ok. Un cran au-dessus, léger. Un cran au-dessus. Bah je peux, peux me dire que le mec il est voilà. Nati. Par exemple là -so, il met une lumière à Newton et Joe, qui ont son âge. C'est pas normal. Tant ah, j'ai un doute pour moi je mettrais quand même Questa dedans. Parce qu'il a fait une compétition, je mettrais un petit 10-15%. Okay. Parce qu'il a fait une compétition qu'il a des cuisses quand même de taureau, frère. Bah moi je le mets à. À 5% dans ce cas. Voilà. Voilà maintenant. Hein, il reste Pimous, on a oublié de faire. Et Didio aussi, on a oublié. <rire> non, Didio on a dit on est, il est sûr, sûr dans les nations. Non, non. Il y a dit Ronsous Donc pas Pimous par rapport à ses perfs, je le mettrais dans j'ai un doute. Mais sinon, il <rire> est naturel. Didjo <Gigi, rire> par rapport à ses points forts, <rire> je commence à douter. Hein. Donc pour euh, la liste des dopés, vous la retrouvez dans la première partie de cette vidéo. On va les rappeler euh, brièvement. Enzo Fukra, Jean, Julien Quadliani, Maître Cal, Jam Cordes Z, The Rob, Chef Fitness, Nathan Lanzango, Reda Mamouni, et San. Qu'il a dit qu'il était aussi en live dedans. Que ce soit clair, parce qu'il y en a qui me disent qu'il y a Nati en commentaire, je peux pas entendre des trucs comme ouais, ça. Je, je, commentaire. je vais devenir fou. Hein. Ce commentaire-là, je l'affiche ici. Je vais devenir fou. Sinon. Quoi. Et Sao Nelson et Jojo Leroche, Roche, qu'on avait oublié de juger aussi sur la première partie du physique de Jojo Leroche. Sinon, tout le reste, on est sûr qu'ils sont Nati. Donc Solid Mike, Arthur Mossa, Marvel, c'est sûr. Eric Flag, Manga Workout, Jean de haute Musculation. Il est peut-être chargé celui-là. Hein. Alex Levant, est dedans. Je sais pas pourquoi il est là. Nayenati, PJ Body Time, Basinga. On en a la certitude vu qu'on l'a vu. Les Doubles Dragons. Blouson Sommet, Nico Dallam, Antoine Fonbonne, Avner, Iron Quest. Iron Quest qu'on avait oublié de faire aussi dans la première partie vidéo. Donc ça. sur ces gars là, nous on est sûr et euh, on n'a même pas d'argument à apporter les gars. C'est comme ça. Bah voilà c'était clair là. Hein. Ouais. J'ai hâte de voir leurs commentaires. Ça va être la bagarre dans les commentaires. Hein. Tu crois encore Du respect, du respect, c'est <rire> trop frère. Du respect c'est <rire> Ouais mais gros, le respect ça se demande pas. Toi t'es éduqué et tu parles bien en commentaire, soit tu l'es pas. Parce que les gars, quand vous mettez des commentaires de haine comme ça en, en, en, dans les commentaires, vous ridiculisez vous-même ouais, parce, vous, parce que vous montrez que vous prêtez une attention énorme au feed game. Les gars, c'est rien du tout le feed game, hein. c'est un jeu que si pour vous vous jouez votre vie là-dessus, à savoir qui est dopé, qui est pas dopé. Arrêtez la muscu, faites autre chose. C'est qu'ils font même pas de la muscu pour eux. Tu t'en fous, ouais. tu regardes ton physique avant, maintenant, t'es satisfait non de ça taper. C'est quand même bien de le savoir. C'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo. Mais faut pas que ça vous, ça vous prenne à cœur bah comme ouais ça, ouais. les gars. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire. J'espère que ce message de paix, parce que Marvel est plus dans le game. Du coup, Il est obligé de faire son boulot. Il est revenu au fait. Il arrive. Victoire du Wakanda, les gars. On fait pas une vidéo spéciale là-dessus, mais on le fait avec vous là, pendant cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui ont soutenu la cause. On est, on est fiers d'avoir participé à ça aussi. Ouais, Je suis content, avoir Et participé. on est vraiment heureux. Qu'il soit enfin libre ouais. et que tout soit, ça, ça, soit terminé. C'était vite l'exclusion de la FF Nous étions en présence de Pimous et Didio du Force et, et Elles sont toutes chargées, on, on fait tombe. ça que pour les fit C'est l'oseille, l'oseille. <musique>